Mon jardin improbable Comment transformer un jardin potager, un coin de garrigue rocailleuse C'est un challenge que j'ai décidé de m'imposer. Après quelques journées fastidieuses de débroussaillage, quelques tonnes de terre végétale, quelques lames de bois, quelques pierres et beaucoup de persévérance, le résultat est plutôt encourageant. Nous sommes au début mai 2022 et la végétation des plants et semis est en pleine croissance. Voici donc les premiers éléments de ce jardin potager. La banquette de plantes aromatiques. Avec la lavande et la bervaine. À gauche la camomille romaine, à droite la mélisse. A gauche, la marjolaine, appelée aussi origan, à droite, la sarriette. A gauche, l'estragon, à droite, le thym citronné. La menthe. Et pour finir, la sauge officinale. Les petites jardinières sont occupées par les radis et les salades. Dans cette rangée de grandes jardinières, des haricots verts, des betteraves rouges, et des carottes. Dans la seconde rangée de grandes jardinières, ce sont les semis d'automne, qui sont maintenant en pleine production. Les pois gourmands, et les fèves. J'ai fait quelques plantes dans ces petites serres. Certains sont déjà en place dans différentes banquettes plus ou moins grandes, réalisées en fonction de la configuration du terrain. Ici au premier plan, des céleri branches, et une variété de tomates, la super maman une tomate allongée type roma améliorée. Ici des tomates variété Knockout, grosses tomates dites steak, des aubergines et des poivrons greffés. J'ai planté en novembre 2020 et 2021 quelques arbres fruitiers. Ici un pommier. Dans cette banquette des fraisiers remontants au pied d'un cerisier bigarro summit. Une autre banquette avec au centre un prunier couetche Stanley, avec au pied sur le bord des fraisiers garriguettes et au second plan des échalotes. Là des fraisiers remontants avec au premier plan un abricotier bergeron. Au bout de cette banquette un mirabellier de Provence. Plus bas deux grandes banquettes séparées par un couloir destiné à canaliser les eaux de pluie en cas de gros orage. Avec donc ces quatre plants d'artichauts, ce semis de courge longue de Nice, à côté l'essai d'une milpa. C'est une association de trois plantes, pratique coutumière des civilisations précolombiennes, maya, inca, aztèque. Cette culture particulière consiste à planter autour de chaque plant de maïs, ici du maïs doux, une dizaine de graines de haricots grimpants et au milieu des rangées de maïs, des courges ou courgettes. Les haricots vont utiliser les plantes de maïs comme tuteurs. D'autre part, ils ont la faculté de capter l'azote dans l'air et de le distribuer à leurs racines. Ce faisant, les plantes de maïs vont profiter de cet apport, ainsi que les plantes de courges, qui eux vont apporter de la fraîcheur par l'ombre procurée par leur végétation. À côté de cette pas, quelques cardons ainsi que les pommes de terre Binge plantées le 11 avril et déjà bien avancées. De l'autre côté, une rangée de tomates roma, un conacier champion, quelques plants de concombres, une petite rangée de courgettes rondes et un autre cerisier bigarro-sumite avec au pied quelques oignons. Quelques pots, avec ici du persil plat. Là, de la ciboulette et de l'oseille. Voilà donc un bon démarrage pour la saison 2022. Beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de satisfaction. Un jardin familial qui devrait nous procurer de bons fruits et légumes frais et sains. Pas d'engrais chimiques, uniquement du terreau, du fumier de cheval ou de mouton. Le tout certifié bio.